Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien dans cette toute nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020. Je vais vous présenter tous les nouveaux avions qu'il y a depuis la dernière mise à jour. Je parle bien sûr de celle des 40 ans de Microsoft Flight Simulator. Donc, Sans plus tarder, on se retrouve dans le simulateur. Pour le premier avion que tous les joueurs du monde ont reçu à l'occasion de cette dernière mise à jour c'est le Douglas DC-3 voilà que je vais présenter vite fait on va faire un petit décollage avec pour montrer euh, ses performances voici un peu l'intérieur on peut même aller euh, en cabine Pour le deuxième avion, euh, bien sûr, c'était celui-là le, le plus attendu de tous. Euh, je parle bien sûr de l'A310, l'Airbus A310. Voilà un petit peu le cockpit, on peut même euh, aller en cabine. Voilà un peu à quoi ça ressemble. L'extérieur, voilà un avion très bien modélisé. Euh, voilà l'Airbus A310. Comme l'autre avion, je vais faire un petit décollage avec, pour montrer un peu ses, ses performances. On arrive cette fois-ci au troisième, cette fois c'est pas un avion mais un hélicoptère, c'est le Bell 407. Voilà vite fait à quoi il ressemble, de l'extérieur et de l'intérieur. On peut aller en cabine juste derrière. Un petit décollage avec. Pour le quatrième avion, on a euh, cette fois-ci un avion historique, on a le Curtis JN-4 Genie. Euh, on a remarqué, euh, pour ceux que, qui ont le jeu, qu'à l'occasion des 40 ans de Flight Simulator, on a reçu beaucoup d'avions euh, historiques, comme celui-ci, et les prochains qui viendront à la suite, euh, le Curtis JN-4 Genie. Euh, voilà la petite vue extérieure et intérieure. Un petit décollage avec. On arrive maintenant au cinquième avion, cette fois-ci on a un planeur euh, que j'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. Euh, C'est pour ça qu'on va pas faire de décollage. Hein. Je vous remets euh, le lien en haut à droite de la vidéo. On a fait ce vol euh, en planeur. Voilà, je vous le présente vite fait encore une fois. L'intérieur aussi. Derrière. Voilà. Euh, donc depuis la mise à jour. Euh, J'ai reçu deux planeurs, mais je vais pas vous présenter le deuxième parce qu'il est à peu près identique, il y a juste l'intérieur qui change un petit peu. De... Voici maintenant euh, le sixième avion, le Grumman G21A Goze. Euh, on peut voir un avion qui peut atterrir sur, sur l'eau. On voit ici les deux flotteurs et les hélices qui se trouvent euh, en haut du fuselage. Euh, donc voici vite fait l'extérieur et l'intérieur, euh, ouais on peut aller en cabine également, voilà à peu près à quoi ça ressemble, euh, vite fait un petit décollage avec. On arrive maintenant au 7 on a à nouveau euh, un hélicoptère, c'est le deuxième. Voilà, la vue extérieure. Voilà, on remarque tout de suite hein, un plus petit hélicoptère que le premier. Cette fois-ci il n'y a que deux places, alors que sur l'autre il y en avait 6, euh, je crois, ou 8, je sais plus. Euh, voilà, en tout cas il est beaucoup plus petit. Un petit décollage avec. Voilà, bien sûr il est plus léger, euh, beaucoup plus sensible que l'autre. On arrive maintenant au huitième avion, le Hercule H4. Encore un avion historique, euh, qui ne vole plus. Voilà, Je l'ai mis directement en vol parce que j'ai pas réussi à le mettre au sol. Hein. On a encore un avion qui peut atterrir sur l'eau. On a les deux flotteurs, euh, les hélices en hauteur et voilà on n'a même pas de train d'atterrissage donc c'est vraiment un avion qui est que fait euh, pour atterrir et décoller sur l'eau on peut euh, aussi aller en cabine voilà à peu près à quoi ça ressemble et voilà à quoi ça ressemble en vol on arrive maintenant au 9 avion euh, encore un avion historique très connu. Je vais faire bien sûr du Spirit of Saint Louis. Avion quand même très très connu. Euh, voilà, un petit décollage avec. Beaucoup oh, de bruit hein, à l'intérieur. Je vais quand même rester en extérieur parce que ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur. Voici maintenant le 9e avion, le DHC-2 Beaver. Euh, je ne sais pas encore si c'est un avion qui vole aujourd'hui, je pense. Voilà à quoi il ressemble à l'intérieur avec une petite tablette, très jolie tablette. Et l'extérieur. On va se faire un petit décollage. On arrive maintenant au dixième et dernier avion. Encore un avion très connu euh, et historique, c'est le Wright Flyer. Euh, un avion construit par les frères euh, Wright. Donc C'est vraiment l'un des premiers euh, avions au monde. Voilà un peu à quoi il ressemble et euh, vue de l'intérieur. Donc en fait, le, le pilote est couché comme ça là-dessus, comme vous pouvez le voir ici. Et on va se faire un petit décollage. Voilà, la gouverne de profondeur qui est à l'avant. Et voilà, nous avons fini cette petite présentation de tous les nouveaux avions qui sont arrivés depuis la dernière mise à jour des 40 ans de Microsoft Flight Simulator. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, à commenter également, ça me ferait vraiment plaisir. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.